Lorsque le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et, toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père !» Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire j'étais étranger, et vous m'avez recueilli nu, et vous m'avez vêtu malade, et vous m'avez visité en prison, et vous êtes venu à moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim, et vous avons-nous donné à manger, avoir soif, et vous avons-nous donné à boire Quand vous avons-nous vu étrangers, et vous avons-nous recueillis, nus, et vous avons-nous vêtus Quand vous avons-nous vu malades ou en prison, et sommes-nous venus à vous et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne vous avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. »